Salut On se trouve pour une nouvelle bataille avec les japonais sur la côte de Guantanamo Est, si j'ai bien eu le temps de lire. Euh, on défend, on défend. Ça va être la quatrième vidéo sur ce jeu, troisième avec les japonais. Cette fois-ci, je suis tout seul. Euh, la zone stratégique est ici. On va... Tout de suite faire usage de notre euh, Gugus capable de placer des points. Je sais pas exactement où est-ce que je vais aller le cacher. Ah, J'aurais dû demander à mes soldats de rester cachés. rester dans le point. Bref, c'est pas si. Il se déforme pour l'instant. Ok maintenant on rebouge dans le point J'en ai un qui est blessé Je vais tâcher de faire un peu plus attention à mes soldats. Hop. Alors ce serait bien qu'on rentre tous Aïe Ah vite changé Il y en un qui a une grenade oui Ah bon sang il va tous nous massacrer parce que j'ai pas réussi à lancer ma grenade à temps ah, J'ai pas fait beaucoup de dégâts Au moins mon point de spawn est actif On va y aller avec mon escouade de médecins Vu qu'ils sont tout proches Hop Ah bon sang On se fait décimer Ok je crois que J'ai eu les scouts de mon côté Ok on est majoritaire Bonne nouvelle Je vais ramasser Un truc comme ça Ah du coup j'ai plus ma boîte de médecin. C'est pas forcément un... un avantage monstrueux alors a du monde Je l'ai pas vu mais lui il m'a vu. Alors c'est plus actif. Là à nouveau. Nickel. J'ai un allié qui a fait un kill. Deux alliés qui ont fait un kill. Je suis pas le seul à savoir tirer les bots. Ils... Quelques kills quand même hop, Ça c'est un allié euh, hop, euh, On va mettre une ah, Je peux pas Bon on va pas Si je mets un truc ce serait plutôt des barbelés Ah mince Mec, il y a un truc derrière toi en fait. Tu vas brûler la vie Oh là là. Alors là, ça serait bien. Ah, mon escouade s'est fait décimer. Comment je fais tourner, je sais plus. Non, c'est pas ça. Euh, faire pivoter la structure R. Ah oui, mais pas autant. Bref, c'est pas grave ici Est-ce que... Aïe. Bon je lag est-ce que c'est peut-être parce que ma ventilation était pas active hop on est reparti mon point de spawn est toujours actif ça c'est bon pour moi ah bon sang Il s'est fait tuer au moins. Il en reste un. Oh je pensais pas qu'il était si proche. Et du coup il m'a eu. Il va s'approcher de mon point de spawn. J'espère que ça va le faire. Ah, il s'est pas trop approché. Il ah, y a un type là. Ok les gars. Ouais, ils se débrouillent bien quand même les bottes. on a des soldats qui courent. Allez, touche, merci. Oh, ça grouille là. Hop, suivant, suivant. Ah mince, j'ai plus personne. pas grave pour l'instant on tire bien le point de contrôle On a tué plus de 300 nailers Ça serait pas mal quand même Si je pouvais me mettre un peu plus de mur parce ce qu'on se fait descendre sur cette plage Ça c'est de l'allier oui Donc la Voilà, c'est mieux comme ça déjà. Quelqu'un a pété le tank, j'ai pas vu qui. Et quelqu'un a décimé toute mon armée. Il y en a un seul qui a fait un kill. Oh là là. Ah mince, il a pété tous mes sacs de sable. Ah, avec un canon anti-char, je vois. Bon, du coup, mon point. Ah, celui-là, c'est bon. Hop. Ah mince, fall back. Bon. C'est pas grave, on va se placer pour le suivant. Alors, ah oui, c'est pas lui, c'est lui ce que, je... que je voulais. Euh... on va mettre. Un point de ralliement. Dès que possible. Allez, c'est loin là quand même. Trop près du point de capture. Là, en contrebas, nickel. C'est un peu long, mais à 66, ça va bien nous aider. Voilà. Ensuite, je mettrai bien une caisse de mun. Par exemple ici. Voilà. Et ensuite si je continue je mettrai des trucs genre barbelés. Euh, on va leur demander de garder ce point. Pas trop s'exposer. Et je pourrais aussi construire. Ah non, je sais pas de. Hop hop, euh, je vais juste changer de truc. Ah, merci. Ça me coûte pas cher de rajouter quelques barbelés. Ça ne fait que ralentir et faire quelques dégâts, mais. ça va quand même complexifier leur avancée aïe on oh ben va voilà ce qui devait finir par arriver est arrivé Il qui tire sur mes soldats J'en ai un qui s'est fait tuer Alors on va basculer Aïe J'ai un médecin, j'ai plus de médecin Quand tu veux, accroupis toi et passe dessous, merci Ça c'est un méchant, on est d'accord J'ai l'impression que je peux pas sortir par là. Bon, euh... Je suis coincé, c'est quoi le truc On va ramper, hein Ça va j'ai brûlé du monde ah. Ah. Vous vous êtes tué Ah mince oui c'était mon feu je vois mince il m'a pas vu lui. Il montait, il a fait quoi Est-ce que j'ai encore un truc euh... ouais. qui se lance Hop. Ah <rire> Je me demande si c'est pas l'autre de telle que j'avais perdu de vue Ah je trouve que je m'en sors pas mal Je sais pas ce que ça donne niveau classement Deuxième Ah d'ailleurs j'utilise mon point de ralliement Alors j'ai un médecin C'est ça Hop Télé qui tire Il n'est pas mort lui Si, si il est mort Ça grouille par là Ah mince ouais, Quand ça commence à chauffer Après je perds mon point d'aliment Yes c'est bon Allez les gars On va peser dans le nombre de... Qui sont dedans D'ailleurs je vais Tout de suite prendre mon médecin Aïe c'est mal engagé quand même J'ai bien vu qu'ils sont en train de le prendre mais Oh mince il y en a juste là Ils nous ont bien mitraillé quand même Tous mes alliés des squad, ils se sont fait battre Cette escouade j'ai pas de mitrailleur Hop, on est rentré par un coin un peu inattendu. J'espère que ça va payer. Ah on attend, on a repris. Un peu au moins. Oh, mais allez, ils se sont fait massacrer sans que je vois par qui. C'est toujours terrible quand ça se passe comme ça. Il bon, là-haut. Toucher, pas tuer. De médecins qui sont encore inexpérimentés Faut dire que j'en ai ajouté deux récemment dans ma squad Franchement on s'en sort bien quand même Allez venez par là les médecins Regardez ce point là par exemple pas bien caché, mais bon. Est-ce que vous allez Là, si jamais ça vous perturbe. Euh, mince, mince, mince, reste là, reste là, reste là. J'ai rien dit. Toi, t'as un truc à distance, super. Je dis ça et après j'attaque au corps à corps. sur les toits yeah je le vois. oh il a nettoyé il a nettoyé toute mon escouade à mon avis ils ont rien pu faire alors qu'il était juste à côté On tire par là il y a du monde. je vois pas Ça c'est les alliés. Ah, ça grouille en bas. Ah, je suis encore le dernier de mon équipe. Ils ont fait trois 3... zéro trois kills en moyenne. Qui ce qui vient de spam un message à fond? Alors on peut plus aller à celui-là. Matthew Bunker. Un type KFK. Oh là là. On a presque gagné. Confirme, on est en train de gagner. Je sais pas pourquoi, parfois je les one shot, parfois je les one shot pas. Je pense que c'est une histoire de comment je tape dans le corps. Si je touche un, une extrémité, ça suffit pas. Ça avait l'air d'avoir besoin d'aide, mes alliés quand même. Ça marche très très bien, on met un coup, un petit zigzag Et ils arrivent pas à me toucher Mes alliés ils restent statiques, ils croient se cacher derrière des rochers En fait ils sont bien visibles Ça finit mal Alors j'ai un mecano j'ai un sniper C'est plutôt lui que je voulais Alors ici vous restiez Surveillez cette portion de le village, les copains. Hein J'ai pas touché. Ils sont quand même relativement nombreux à l'intérieur. Au moins comme ça j'ai une vue bien dégagée Ah Je l'ai manqué Oh ça aurait dû passer ça Ah il a dû mourir avant Mon escouade s'est fait décimer souvent le cas quand je les laisse tout seul. Ah, il y en a quelques-uns qui ont fait un ou deux kills. Et on a gagné. Et bah. Ah, j'ai terminé premier. Et. Meilleur escouade d'infanterie. Bah oui, j'ai fait à peu près que ça. J'ai quand même eu un peu de score pour les structures. pas mal, moi je dis, 89 kills, un poil moins que lui, du coup lui il a dû avoir le plus de kills, enfin, le meilleur fusillé, voilà, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, voilà voilà